C'est Winman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, avec une nouvelle marque de commerce, la marque Pure Laine, qui est distribuée par Rose Science Vie. On sait que Rose Science Vie est le quatrième plus gros distributeur euh, à la SQDC, a 16 produits sur les tablettes, dont encore un nouveau, un autre 28 grammes, euh, qui est le, la variété Ultra Sour. Sous la marque Saturday, mais c'est pas moi qui le dis en anglais, c'est la marque Saturday. On sait que Saturday veut dire samedi, mais ce n'est pas samedi, c'est Saturday. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec l'anglais euh, chez Winman. Donc, c'est une marque de commerce, pareil comme Walmart. On sait que Walmart ne veut pas nécessairement dire euh, marchand de mur. C'est comme Walmart, c'est comme une marque de commerce. Comprends-tu donc, Saturday, avec l'Ultra Sour, euh, ça sera à découvrir plus tard. Donc ici, Pure Laine. Pure Laine, euh, on a ici le Platinum Cake. Il y a aussi le Meno Mosa. Meno Mosa et le BC Sweet Skunk. Les trois produits sont à 24,90$. On aime ça. On aime les produits en bas de 25$, dollars. beaucoup, beaucoup plus de compétition maintenant. Euh, même Rose Science Vie euh, qui sont, qui font ou qui distribuent PureLens, j'ai eu la misère à trouver l'information. Euh, parce qu'on sait que Rose Science Vie produit du cannabis et aussi redistribue le cannabis de d'autres compagnies. Donc, euh, c'est une grosse compagnie. On sait que Rose Science Vie euh, fabrique le Tam Tam. Les trois produits de Tam ont baissé de 10 dollars. 10 dollars. Les produits de Tam Tam étaient à 39 dollars. Ils sont maintenant on dit, à 29 dollars. Beaucoup, beaucoup de compétition. On est content. C'est bon pour les consommateurs. Cette guerre euh, de tranchées, cette guerre de fournisseurs à la SQDC. On est en 2021. On est euh, le 12 avril. On atteint maintenant, là, euh, une très bonne diversification des produits à l'SQDC pour la cannabis en 3.5 grammes. On sait que plusieurs d'entre vous voudraient avoir des concentrés, du shatter, euh, de la wax, encore des termes en anglais, je suis vraiment désolé, ou euh, de la rosin. je suis vraiment désolé, je ne connais pas tous les mots en français de ces termes-là. Je suis vraiment désolé, j'en suis désolé. Purlaine, Platinum Cake, euh, quand j'étais arrivé en succursale, il y avait les trois Purlaine. Euh, J'ai J'ai pas eu beaucoup de difficultés à choisir. Le Platinum Cake, c'est quoi? Mais ben, C'est du Wedding Cake mélangé avec du Platinum OG. OG. Euh, J'ai souvent euh, eu l'occasion, trois, quatre fois, d'essayer du Wedding Cake. On connaît aussi le Ice Cream Cake. Donc, toutes ces choses-là de Cake, on appelle ça les Cannabis dessert. Un petit salut à Marc, un abonné. Euh, salut Marc, mon chum. Euh, les Cannabis dessert ici, très à la mode en 2021. On connaît le Gelato, euh, le Wedding Cake. Là, euh, ça me vient pas, je suis vraiment désolé. Mais toutes ces, ces, ces choses-là, ça a rapport avec le... J'essaie de penser à d'autres variétés, à des variétés dessert. Donc, c'est quoi le Platinum OG? On sait que le Platinum Cake est fait avec le Platinum OG et le Wedding Cake. Donc, le Platinum OG, c'est pas compliqué. C'est trois phénotypes d'OG couche Pour faire du Platinum OG, ils ont croisé trois phénotypes d'OG couche C'est quoi les trois phénotypes d'OG couche Le Master Couche, le OG couche et un troisième qu'on connaît pas. Donc, euh, beaucoup, trois OG couches pour faire le Platinum Couch. Pour faire le Platinum OG. Et le Wedding Cake, on commence à l'apprendre. C'est un Girl Scout Cookie mélangé avec un Cherry Pie. Donc, le Platinum Cake ici, c'est du Wedding Cake avec du Platinum OG. 24,90$, on va ouvrir ça. Oh, ça sent bon. Hey, je l'ai même pas ouvert, man. Ouh, je pense que ça va être bon, man. Euh, Platinum Cake, ce qui m'a intéressé, c'était les terpènes. Myrcène, cariophyllène, limonène. Mais si on enlève la cariophyllène, Myrcène, limonène, ensemble, souvent, souvent, on connaît Myrcène, limonène. Myrcène, limonène, souvent, c'est dans les cannabis préférés à Winman, quand ils sont collés. Cariophyllène, des fois, ça peut jouer un peu. Mais des fois, le cariophyllène, hey, ça sent je le loue tout de suite, je pense que je vais aimer ça. Taux THC, bon, entre 15 et 20 possibles, j'ai 15.5. Est-ce qu'il y a une pochette d'humidité à l'intérieur? Euh, plusieurs d'entre vous sont indifférents avec les pochettes d'humidité. Ne voient pas la différence entre un Boveda et un Boost qui sont dans des enveloppes comme ça pendant des mois, des semaines. J'aime les Boveda, j'aime les Boosts, j'aime les pochette d'humidité. J'aime ça. Mais je les utilise seulement 12 heures dans un contenant. Après ça, je l'enlève. L'humidité, quand que le contenant est hermétique, le 62% d'humidité va rester là au moins une semaine. Si l'humidité est pas adéquate après une semaine, je vais réutiliser un produit que j'aime. Le Bovedo, le Boost. J'aime les pochettes d'humidité. Mais je les utilise d'une différente façon. J'espère que c'est clair, là. Avec les, les gens là, qui, qui euh, mastinent euh, sur Instagram. J'ai plus beaucoup d'énergie pour vous autres, les boys. J'ai plus beaucoup d'énergie, OK? Euh, si vous n'êtes pas satisfait de ce que je dis, si vous pensez que je dis de la mauvaise information, arrêtez. Allez voir d'autres YouTubers. Il y a d'autres YouTubers qui font du contenu similaire à Winman. Je vous suggère fortement euh, de peut-être passer à autre chose après les beaux et les pochettes d'humidité. J'aime les pochettes d'humidité et j'aimerais pouvoir ouvrir le Platinum Cake en ce moment. Bro, bro, bro, je suis pas capable. Voilà. Et voilà. Oh, papa, papa. Oh, il est givré! Quand même, quand même. Un petit goût de couche, un petit goût de, de OG couche wedding cake, un petit goût, mais euh, peut-être avec un petit peu de cariophyllène qui dérange un peu. On va les grainer. On sait que quand on les graine, euh, habituellement, on sent euh, beaucoup plus la ronde. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire là-dessus qui est très important. Vous savez que je fais pousser du cannabis maintenant. J'ai mon permis pour faire pousser 24 plants, que j'ai payé 250$ dollars le permis. Le cannabis que j'ai fait pousser quand je l'égrène, il n'est pas encore fini d'être curé, là, mais je peux pas vous le cacher, je l'ai là. Quand je l'égrène, il sent tout le temps, tout le temps, tout le temps plus fort. Mais le cannabis à la SQDC, quand on l'égrène, quand on l'égrène, pas toujours, pas toujours. Arrêtez de me demander des preuves, puis où est-ce que j'étais prendre mes références je suis la référence. Je fume ce cannabis de la SQDC. J'ai acheté pour 15 000 de la SQDC. OK? À force d'en fumer, tu commences à comprendre qu'est-ce qui fait le boost, le Boveda. Tu commences à comprendre que quand tu le graines, « Ah, oh, il sent plus, des fois il sent moins. » OK? Je suis excité. J'ai hâte de le fumer. J'espère que quand je vais le grainer, le Cari va être moins présent. Mais juste qu'à présent... C'est vraiment pas si pire que ça. J'ai été voir euh, une information sur Reddit. J'ai pas du tout la même opinion que la personne sur Reddit qui dit que ça sentait la piste d'Orignal. Non, du tout, du tout. Euh, le Limonène n'est pas trop fort. Euh, C'est vraiment un combo parfait là, de myrcène limonène Je l'ai pas fumé. On va regarder ça de plus près à la caméra. Il pourrait peut-être avoir des surprises. Mais jusqu'à présent... Très satisfait, surtout pour le prix à 24,90$. Euh, vraiment pas si pire. On est loin d'avoir fumé, on est loin de savoir c'est quoi le buzz. On regarde ça de plus près à la caméra. Et voilà le produit Pure laine Platinum Cake. Vraiment satisfait de la qualité jusqu'à présent avec le look, l'odeur, le nombre de trichomes pour ce qui est de l'humidité. Peut-être un peu sec, peut-être un peu sec, mais j'aime autant que ça soit sec, que ça soit plein d'eau, plein d'humidité. Euh, vraiment satisfait qu'il n'y ait pas d'humidité de Boveda. Je vais en ajouter un moi-même et je vais le laisser là environ là, 8 à 12 heures et je vais l'enlever ensuite. Je ne sais pas quest ce qui va arriver dans le futur, on est vraiment euh, très choyé. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec les grosses compagnies comme Canopy avec leur cannabis à 32$, ils n'ont aucune chance, ils n'ont aucune chance, euh, ils ne pourront pas passer à travers, ça se peut pas. Je comprends que ça va être deux grosses compagnies qui vont dominer euh, le marché dans 10 ans, comme Labatt et Monsoon au Québec, mais je peux pas croire que ça va être Canopy, je peux pas croire. Ils vont-tu acheter toutes les petites compagnies? Ils vont-tu réussir à, à, à garder ce standard-là de pure laine, de, de souvenirs? Je ne peux pas croire que ça va durer. On essaie ça immédiatement. Platinum Cake de pure laine. De retour avec le Platinum Cake de pure laine. Euh, je l'ai grainé, j'en ai roulé un. Il sent le couche, le cake, j'imagine. une petite affaire de mais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment très peu. Euh, je suis vraiment excité. 24,90$, je le répète. Pourquoi? Quand on pense que des London pancake elle LA Couch Cake, qui étaient 40$, dollars, maintenant ils sont rendus 30$, dollars. moi j'en ai un ici à 25$. dollars. C'est un peu bizarre que Rose Science Vie nous sorte trois variétés de cake. Euh, je peux comprendre que c'est la grosse mode présentement. C'est la Grosse mode, les cannabis dessert en 2021. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'auraient pas mis un gélato. Euh, donc, London Pound Cake. L.A. Cush Cake. Et voici le Platinum Cake. Si celui-là est meilleur que les autres, qui qui va acheter les autres à 30$ qui étaient à 40$? Hey, de 39$ à 29$. Je... Je suis un peu positif, hein, vous me voyez, parce que je l'ai senti. Je ne comprends pas pourquoi il serait 25 et meilleur que les autres. Vraiment, là, j'ai... Euh, bien énervé, bien énervé. Ça en vient. Il y en a qui vont dire que ah, le taux de pourcentage est bas, mais le taux de THC, ce n'est la... pas ça qu'il faut regarder. Arrêtez. C'est l'effet d'entourage, les autres terpènes, les autres cannabinoïdes, l'ensemble de l'œuvre. Première chose qu'il faut faire, c'est d'aimer au moins l'arôme, l'odeur. Ça va être bon, man. Il goûte, euh, il goûte man. Il goûte, mais... Je te le recommande. Je te le recommande. Je me rappelle dans les trois euh, cakes, mon préféré. Pas dans les trois cakes, dans les deux. Le London Pancake puis le LA Couch Cake. Il n'y avait des deux que j'aimais plus que l'autre. Je pense que c'est le LA Couch Cake. Donc, moi, j'aime mieux le Platinum Cake que le London Pancake. Euh, peut-être que le LA, peut-être une petite couche, une coche supérieure, mais le London Pancake, il était correct. Dépense pas 30$ quand tu peux acheter celui-là à 25$. Je te le recommande. Je te le recommande. Euh, le Pure Lens, je vais en racheter. Je vais en racheter. On sait. Euh, puis, puis je pense qu'il fait partie de mon top 10. À cause du prix, euh, on sait que si. On ne pense pas au prix. Broken Coast, euh, il va y avoir 3-4 produits dans le top 10. Euh, mais le prix commence à être très important. Là. On parle de 24 90. Il euh, y a des grosses différences de prix pour 3,5 grammes. Je ne je, je, je me rappelle pas par cœur par de ma position 8-9-10 dans mon top 10. Mais euh, assurément, euh, ce produit-là... Euh, va faire partie de mon top 10. Il y a un petit goût qui, qui de cariouflane à la fin. Okay? Il y a un petit goût de cariouflane. Euh, je suis en train de passer c'est quoi exactement mon top 10. Je pense que je l'avais écrit sur une feuille. Pas trop loin. Mais peu importe. J'en ai pas commande. J'ai bien des feuilles, bien des feuilles. All right, pour voir mon top 10 2020. Il y a une petite autre information que je veux dire là-dessus. Je suis un petit peu euh, ébranlé là, que, que Rose Science Vie fasse de produits de cake. Euh, il n'en reste pas beaucoup les boys. Hein? Il reste seulement là, 25 euh, dans la succursale à Laval. Donc c'est pas mal ça. Je vous ai dit un peu là avec quoi c'était fait le Platinum Cake, euh, le prix 24,90 au THC. Donc euh, je te laisse là-dessus. Euh, J'espère que je t'ai un peu éclairci. Je t'ai un peu euh, un peu intéressé peut-être à, à aller voir les autres produits de Pureland. C'est euh, le Menomosa. Le Menomosa, je pense que c'est la variété Menomosa. Je suis pas sûr. On va aller voir. Exactement, je connais pas ça. meno terpène euh, myrcène, pinène limonène Donc, ça pourrait peut-être être intéressant. Et puis, le troisième, troisième produit laine un BC Sweet Skunk. Et puis, le BC Sweet Skunk, euh, je pense qu'il y a aussi un BC Sweet Skunk plus, plus dispendieux. Hein? BC... Sweet Skunk. Non, il y a seulement un b Skunk. Je me trompe avec le produit de le plus, le, le produit euh, biologique contenant orange. On hmm. va voir si ça se trouve facilement. Non, je le trouve pas. Mais c'était un B.C. C'était pas B.C. Sweet Skunk. D'accord. On va regarder peut-être par les prix. Euh, les prix décroissant, je vais être capable de le trouver euh, rapidement. Euh, le produit que je croyais BC Sweet Conk, si vous me donnez une seconde, vous voyez, j'ai c'est mon premier joint de la journée. Je n'ai même pas fumé la moitié, puis je suis gelé. C'est 15,5% THC. C est, c est, c est, il, est, il est bon. Alright, on arrive. Euh, le BC Sour. Je pensais que c'était le BC Sweet Skunk. Non, c'est le BC Sour. Il y a beaucoup de BC maintenant. Hein? <clears throat> BC Pink Kush, BC Black Cherry, BC Sour, CKS, BC Apple Toffee. Et puis c'est Simple Bar, Flower, différentes euh, marques de commerce. j'ai dit qu'il était peut-être un peu trop sec, mais il ne brûle, brûle pas trop vite. Vraiment, vraiment content d'avoir un produit à 25$ comme ça. Euh, présentement, j'alterne, je vais les alterner euh, avec le Platinum Pure Laine. Et euh, vous avez vu une de mes dernières vidéos. Le produit de OMI, O-M-Y, la variété, c'est le Kush Cookie. Donc, présentement, là, je vais fumer du Platinum Cake et du Kush Cookie. Je suis vraiment, vraiment déçu, là, du Pink Couch de San Rafael, avec leur nouveau contenant bleu, avec la pochette d'humidité à l'intérieur. Euh, le Pink Couch de San Rafael est en train vraiment, vraiment, là, de perdre des plumes, euh, il a perdu sa position numéro 1. On sait que c'est le Gelatomint de Tribal. Le Gelatomint de Tribal aussi, c'est les trois produits que je consomme. Mais la dernière fois, il n'y en avait pas. Donc, vraiment, là, le Platinum Cake de Pureland, le Couch Cookie de Omi et le Gelatomint de Tribal sont les trois produits que je fume présentement. Et ces trois produits-là ne sont même pas dans mon top 10 SQDC 2020 que j'ai fait. Dans la première semaine du mois de janvier. On est présentement le 12 avril, je l'ai dit tantôt. Déjà quatre mois. Et euh, mon top 10 est déjà changé. Euh, donc la SQDC change, la SQDC évolue. Ça a pris un petit peu de temps. La première année, euh, mon top 10 n'a euh, pas vraiment changé. Même la deuxième année. On entame la troisième année. Et on peut voir là, la grosse, grosse compétition euh, faire beaucoup de changements là, dans les prix. Et, euh, tout ce qu'on voit à l All Alright, je te laisse là-dessus. Je commence à être J'ai pas le goût de scraper à la vidéo. Donne un pouce à la vidéo ou inscris-toi. Abonne-toi. Abonne-toi. Bientôt 6000 abonnés. Va t'abonner sur mon Instagram. Euh, beaucoup de photos. J'utilise ma story. Les liens sont en bois dans la description. Paye sur le petit plus, là. Il y a plein d'informations qui vont apparaître. Je te laisse là-dessus. Peace.